Et m'a dit, les gens qui drogues, gens des drogues. a des gens qui ont des gens qui ont Il y a des gens qui ont des gens qui Moi, j'aime les hommes. Moi, j'aime les hommes. D'accord Alors, Les y des qui des qui qui Donc, maintenant, les histoires de lesbiennes, pour une volonté de nuire, j'aime les hommes. J'adore les hommes, moi. Je ne pas je suis il y a un qui qu euh, 2010 ou 2010 non a que tu es mais j'étais marié avec un vrai mec parce que Nero, c'est un vrai mec mais ce que de a mais si c'était à refaire il question non a quand on a différence de lesbiennes go c'est écolégue se demande lesbienne. qui on est à la de la de la femme lesbienne. la fin lesbienne. la fin la fin de la fin de la la des lagos de la digue, l'eau et tout maintenant, n'y de, de Moi, oh, j'adore les hommes, quoi. J'adore les hommes, d'accord. Quand je suis en couple, oui, mm. vrai mec. Mm. Si tu n'es pas un vrai mec, tu vas partir. Hein? Moi aussi, bah j'adore oui? les hommes, j'adore les hommes, mais il des d'accord. Mais pas euh... d'accord, <rire> <J 'adore. rire> Moi mariée, moi déglou malek, déglou malek. Moi mariée, je fais l'amour tous les jours. Tous hein? les jours, mariée. Comme je peux rester un an sans le faire, hein Laisse On écoute quand même. Quand tu es ça Mais écoute, tous les jours, hein C'est tous les jours. T'sais, hein? t'sais, en couple, ben oui. Je de faire Je mange tous les jours Je les Bah oui Je Je Mais ça Un couple quand on est couple on fait l'amour tous les jours C'est Mais on fait des enfants, de beaux enfants Moi j'ai de beaux enfants Ah I love you so tous les jours. tous oh. Oh <laughs> les jours de la maison de la maison de la maison de Vous maison de la maison de la maison de la maison de de moi tous les jours avec un homme, un vrai mec quoi! Donc on a dit c'est y a des c'est qu'il y D'autres. Tu as ah. d'autres mecs. J'en ai je connu beaucoup. J'en ouais. ai connu des gens connus, des gens qu'on ne connaît pas. Mm -hmm. je, je connais des gens magnifiques. Hein. Des vrais j mecs. J'ai Tafsir, hein. je connais Tafsir Diatara. Hein. Donc euh, c'est... c'est Je connais Tafsir Diatara. Qui est Tafsir Diatara euh, c est, c est, ça, Il fait partie de mes vrais mecs. Ah, bien. Ben oui. D'ailleurs, di Actuellement, je te... Tafsir c'est une étude, on se connaît depuis 94 Ah ok mais Tafsir, on a déjà. peu de Non, on est, un c est, c est un... célibataire ah, célibataire une... le dit une... nous... Mais on non. Boul... Non, est inséparables Tafsir Il y Non, le Tafsir j'aimerais bien le prendre Mais quoi On va voir, il est trop Mais vu que c'est un vrai mec comme vous l'avez si bien Madame Diatara Madame Diatara Voilà j'aime bien ta fille oui Et t'a cité na